Jean-Michel, Jean-Michel, je sais que vous êtes là. Jean-Michel, Jean-Michel, Jean-Michel, et mon côté Claude-François, vous lui en avez parlé un petit peu. Le lundi au soleil c'est une chose qu'on ne verra jamais Chaque fois c'est pareil C'est quand il pleut que le ciel est beau C'est toujours quand on est derrière les carreaux Le lundi au soleil C'est une chose qu'on ne verra jamais Il pleut toujours quand le ciel est beau C'est toujours quand on est derrière les carreaux <rire> Pas mal hein Jean-Michel